Aujourd'hui challenge de Talib qui me demande de lui faire une super diablesse pour Halloween. Pour créer ce look, je me suis inspirée énormément de Amber Carr qui est une artiste peintre incroyable qui fait beaucoup de diablesse en mode pin-up et franchement c'est magnifique. Je vous mets dans la barre d'infos son Instagram, c'est trop beau. Et pendant que j'y pense, tu peux aussi me retrouver sur Instagram et surtout t'abonner sur YouTube. Donc, voici le tutoriel pour être la plus belle des diablesses pour Halloween. C'est parti! Concernant la pose des prothèses cornes, je vous ai déjà fait une vidéo dessus l'année dernière. Je vous mets le lien en barre d'infos pour aller la voir. On commence par le travail du teint avec la peinture à eau rouge, que j'applique en touche régulière un peu partout. Et je vais venir appliquer un fard gras blanc au niveau de la zone T, du nez, du menton, du front, des pommettes, pour réaliser mon highlighter. Et je viens bien sûr le fondre. Je prends un peu de fard gras rouge pour réaliser cette fois-ci mon contouring. Je voulais avoir un teint assez marqué et très structuré. Mais qu'est ce ceci Ensuite je viens poudrer le tout avec une poudre libre, je mets quand même pas mal de produits pour que ça tienne bien, le fard gras a tendance à comme son nom l'indique être un peu gras, donc ça risque en fin de soirée de devenir un peu trop huileux, donc je vous conseille de vraiment bien poudrer votre teint si vous voulez que ça tienne le plus longtemps possible. On s'attaque aux petites cornes, donc là j'ai choisi de les peindre en noir. Alors j'ai tourné cette vidéo en été, donc j'avais très chaud, et il faisait grand soif. Ensuite je continue avec mon contouring avec un fard rouge foncé, au niveau du nez pour l'affiner, mais aussi au niveau des pommettes pour bien structurer mon visage. J'en rajoute aussi au niveau de mes cornes pour faire fondre le bord des prothèses avec ma peau. Je prends un peu de fard blanc pour intensifier mon highlighter. Et bien sûr, j'y rajoute mon highlighter liquide parce que j'adore ça. Alors attention celui-là, il faut vraiment bien le travailler sinon ça ressemble juste à une bave d'escargot baveuse. Il faut vraiment bien le faire fondre avec son make-up. Hors caméra, j'ai réalisé un Smoky Eyes de couleur or doré, un truc assez basique mais quand même super sexy. Et je finis par ma bouche à la peindre en noir et j'ajoute au centre un petit peu du même fard à paupières que sur mes yeux. Pour finir, j'ai appliqué mes lentilles rouges et voici ce que ça donne. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout quels sont tes prochains challenges je vous fais un max de vidéos pour Halloween pour que vous ayez tous les trucs et astuces pour être la plus belle ou la plus terrifiante. On se retrouve sur Instagram et en attendant prenez soin de vous. Bye Ouais j'ai toi, j'ai mon emploi du temps avec tout ce qu'il faut que je fasse, toutes les vidéos qu'il faut que je fasse. Donc j'espère que vous allez apprécier évidemment le petit chaton.